Alors, Les enfants passagers... Oh, bon, bah, il y aura tous ces amis, j'espère que vous allez bien. C'est une petite vidéo annonce du père Evals. En ce moment, sur Twitter, il y a un concours. Tu peux gagner un des trois boosters. Pour ça, il suffit juste de me follow et de RT le tweet euh, qui s'affiche là. Et en fait, il bah, y aura un tirage au sort. Et il bah, y aura trois personnes qui vont tirer au sort parmi ceux qui ont RT follow. Pour bon, gagner un des boosters, quoi. mon petit cadeau de Noël personnel. et comme vous êtes nombreux, bah, je peux pas décider d'en donner à toute la planète. Hein. Ton père c'est au type, bien non plus. Mais moi, de toute façon, j'ai même pas si j'ai de peur. Alors, bien évidemment, il y a trois boosters les combattants mystiques, le coupe-circuit, et dualiste légendaire, la destinée immortelle. Et sinon, ça échoue de la publicité, parce qu'après nous, de toute façon, j'existe plus, plus personne pense à moi, alors bon. Donc, n'hésite pas à follow, petit chenapan, si jamais bah, tu veux gagner un de ces trois boosters. Hein, et ben voilà, c'est une vidéo publicitaire, oui. Allez, je vous laisse, moi, je vais punir les enfants passage, parce qu'il faut bien que le fasse <rire> Alors le petit Harvin, comment ça il a... Oh mon dieu, mais j'ai jamais vu ça avant oh <musique>